Euh, Est-ce que je peux savoir pourquoi je suis arrêté Parce que vous m'avez même pas lu vos droits Mes droits, pardon. J'allais venir, monsieur. Oui, mais vous êtes en état d'arrestation Bah Pas du tout. Il faut le faire mmh. euh, une fois qu'on qu juge nécessaire de le faire. Bref, euh, pourquoi je suis arrêté euh... Vous êtes en état d'arrestation. Nous sommes le 22 avril. Il est 14h32. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous lors d'une audition devant un juge. Vous aurez un avocat. Si vous n'en avez pas un, un vous en sera commis d'office. Vous avez également le droit des soins médicaux ainsi que de la nourriture. Vous êtes arrêté pour. Euh, déjà le masque. Mm -hmm. Vous Mais arrivez euh, devant vous le commissariat demandé... avec un masque. Vous avez demandé de l'enlever, je l'ai enlevé. Donc il euh, a rien de mal. Vous faites des burns devant mon commissariat. Des burns Ah, totalement. J'entends et je vois cresser des, des, les pneus là. On s'était juste garé là par contre. D'accord, et quand j'arrive, vous qu partez Vous partez Mais j'ai. Vous partez, j'allais super doucement, j'ai pas commencé une course-poursuite, hein. Ah oui, parce que je vous ai immobilisé pas, le, quoi, euh, la roue du véhicule. Ah là. bon Ah totalement, vous aviez un pneu ah. crevé. Bah j'avais même pas vu, tu vois. On se tutoie maintenant. Hum, d'accord. Nickel, euh, merci. Bon, restez là un petit moment, vous. Oh, comme hein. Bon. Parfait. J'en ai marre. Quoi, ouais, ouais, quoi, c'est bon. Ah, prenez tout, allez, encore un couteau, encore volé. Hein. J'ai rien fait, je me suis carré devant le commissariat. Vous êtes pas censé m'arrêter là, j'ai vraiment rien fait. Putain, je passe mon temps en cellule. J'en ai marre. Franck, est-ce que vous êtes à côté de la salle d'interrogation là Oui, oui, on est, je suis en face de toi là. T'es en face de moi là mm. euh, Non, non, non c'est euh, derrière. Ah oui, t'es en face, t'es dans la cellule d'en face, effectivement. Oh, tu. Un individu là. Ah, ah, par tu contre, Béot, euh, on si avait pris T'as dit quoi, euh... Effectivement, je suis la cellule d'en face, là. Ah, je suis pas en cellule, moi, je suis en cellule. Je suis fermé. Toi, tu t'es fait euh. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Je t'ai fait niquer, mais qu'est-ce que tu vais tu tout le temps arrêter, mec Mais mec, enfin, genre là, j'ai rien fait. Genre là, ils m'ont arrêté <rire> gratuitement. C'est grave de l'abus, hein. Non, parce que t'avais des masques au Comico et t'avais une voiture volée. Mais au Comico, <rire> en fait... la voiture volée, déjà, c'est pas moi qui les volais. Donc, déjà, moi, <rire> moi, j'ai rien fait. Ensuite. Ensuite, attends le mais attends le attends masque, je vais il, il y a le droit le masque et quand on te demande de l'enlever, faut l'enlever par contre C'est ce que j'ai fait Donc là encore une mm. fois, arrêt abusif Oui mec mec mec mec Euh le truc moi j'aimerais bien faire mon entraînement là, pour prochaine flic donc euh, tu, fais, tu fais arrêter Donc j'aimerais bien avoir mon batch là euh. <rire> C'est un peu chiant tu vois, je me lève tôt pour ça et Super, bravo. Et puis peux... le plus début c'est assez cool ça... avec l'autre Moi j'ai juste mon badge, et les gars moi je rec Je vais faire un best of c'est trop marrant ni si <rire> <rire> <Et dis -moi, rire> de si je sais qu'on vous appelle, il me fait vous m'appeler Jules. Ah, quel craque! Il dit monsieur ah, hein. qu'on vous appelle, il dit moi Jules. Oh, euh... c'est mon de père de qui conduisait alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oh le fils de en... en... <rire> il, il a tout mis sur mon monde C'est pas moi, qui pas C'est bizarre, on vous a vu rentrer avec, on vous a vu arriver avec. Vous avez des plaques Je ne peux pas sortir, je ne peux pas sortir. Je pas vu cette Ah, bah oui, il y a des caméras en... partout autour du commissariat. Je veux voir, vous il y a d'autres informations qui vont être euh, très intéressantes à vous... Ouais. Euh, qu'est-ce qu'il fait comment... Il est même pas policier, il est dans les locaux, qu'est-ce que c'est que ce commissariat Il t'attège ouais, Il m'a dit... Ah donc c'est vous qui faites un problème et c'est moi qui dois te faire tout bien. ça, sachant que ça va me durer au moins 15 minutes. Vas-y, je vais me muter. Ah ouais, j'ai vraiment un truc de merde. Bah, du coup, normalement là je suis blanchi Franck. Mec, on parle pas de ce qu'on a fait avant, oui oui t'es blanchi. Là, on parle pas, on fait 50 minutes. Une bah ouais mais genre comment lui il va savoir ah que c'est blanchi comment moi pas je sais que je suis blanchi Bah tu lui dis que bah, tu lui dis que t'es ah, blanchi que, que, ouais, que, que l'avocat la... il avait négocié Vous êtes un policier alors vous me respectez Putain, On pas se pas, met au niveau des gens à qui t en t en on parle, parle donc désolé Non non le capitaine m'avait dit que dès que tu te réveilles tu devais l'envoyer un message Pourquoi tu l'as fait Je l'ai Je lui l'ai envoyé mais t'es sûr ah. que... Mais genre... En fait, je vous explique quand je suis me noté. Bon. Je vous conseille euh, de faire euh, la sieste, euh, sinon ce sera juge, une, sieste dit, une sieste dit, forcée non. qui durera plus que 15 minutes. quel fils de pute. RP, RP, RP évidemment. Casse les couilles, genre, c'est même pas RP ce qu'ils font là. Mais ouais, ouais c'est grave abusif comme arrêt. Hein. Non mais vraiment, genre là c'est casse les couilles. La oh, la prochaine fois on ira acheter du pain frère à l'épicerie et de l'eau parce qu'on est des clochards et ils nous arrêterons. Par contre, est-ce qu'il serait possible en attendant d'ouvrir la salle des reconnaissances si vous voyez de quelle salle je parle viens dès qu'on a des guns. Gros, la salle où on peut mettre les suspects d'un côté et les témoins de l'autre. Vous rager Vous savez que l'argent de vos amants, c'est un pays en véhicule, on vous fait ça Ferme-la toi, je ne paierai pas. La... Mais non mais c'est ça. Hein. Ils se ont se dit ouais tout, on a plein de véhicules ah, civils, vraiment. etc. On va acheter des véhicules. Exactement, toi. Ok ouais, mais je sera euh, pas mon.. Donc ils font ce qu'ils. Mon... T'es obligé. Mais de toute façon bah, non, déjà je... ces amendes elles ont été blanchies, donc euh, voilà Normalement ouais, mais celui il doit blanchir mes agents. Et je suis pas obligé de payer mes amendes non. C'est pas les couilles de me faire fédéral, moi. Si tu vas aller en fédéral Non non mais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 Smile est triste sur la trousse, la trousse.